partie un peu plus euh, pédagogique, un peu plus... On va la refaire. Au département Information et Communication ici à Toulouse, nous proposons trois parcours. Le premier parcours, Communication dans les organisations, qui forme de futurs attachés de presse, chargés de communication, euh, chargés de relations euh, publiques également. Le deuxième parcours, Information numérique dans les organisations qui forment euh, de futurs veilleurs, iconographes, documentalistes. Et enfin, le parcours métier du patrimoine, qui forme de futurs euh, médiateurs culturels ou chargés de l'animation et de la communication pour des collectivités locales, des musées, etc. Alors le, le but est intéressant euh, de par sa partie euh, théorique et une partie euh, qu'on peut avoir plus pratique par la suite euh, à travers les SAE. Les SAE, qui sont des projets... Euh, à gros coefficients qu'on peut effectuer selon le sujet, soit bah, en seul ou en groupe, comme par exemple euh, la réalisation d'un court-métrage, euh, l'élaboration d'un discours pour le tirage de l'éloquence, ou encore euh, la création d'un panorama de presse. Euh, voilà, il y a tout un, tas, tout, tout un tas de choses. La présence de stages, un stage chaque année sur les trois années de formation, 2 semaines la première année, 8 euh, semaines la deuxième année et 12 à 16 semaines la troisième année. Ces stages permettent d'ouvrir des perspectives sur le monde professionnel et puis de mettre aussi en application les compétences acquises lors des cours. Un dernier aspect professionnalisant de ce diplôme est la possibilité d'effectuer une partie de sa formation en alternance. Le VUT se réalise en trois ans. À la fin des trois ans, nous sommes des techniciens supérieurs en communication et nous pouvons directement intégrer le monde du travail ou continuer dans la poursuite d'études, en réalisant notamment un master. Ce nouveau diplôme est intéressant au niveau de la pratique, ce qui permet aux étudiants de toucher du doigt ce qu'ils peuvent faire en entreprise et du coup c'est plus simple pour eux de s'intégrer dans une équipe et de pouvoir être opérationnel directement lors de ce cursus.